Haiti.com. bonjour bonsoir pour nous toutes. Nous comptons avec vous. aujourd'hui c'est mardi 15 mars 2023. Et c'est Canal canal qui entre la caillou avec une nouvelle vidéo, des nouvelles informations qui nous portent pour sous sur sa cap -dobinée. Actualité à nos pays d'Haïti, comme d'habitude, chaque jour dans chaque vidéo, nous avons pour vous. Nous toujours pris un petit temps pour nous remercier toutes amies, toutes compatriotes, toutes celles qui fait choix de TV la carrière haïti.com pour informer sur ce qui a passé nos pays d'Haïti après ce monde-là. Eh bien, et eh, n'a pas ou même qui nous sur sous channel ça, si vous pouvez vous abonner avec TVLAKAIHIT.com, c'est si le moment même pour faire ça pendant ou assister vidéo ça, si on a façon ou rester connecté avec nous, quel que soit le nous poster une vidéo sous TVLAKAIHIT.com. Grand point dans nouvelle cap domine actualité dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, eh bien, gagnent la police qui frappe fort là. Eh bien, côté arrivé, mortellement blessé, 4 soldats pour vite l'homme sous Delma. Eh bien, 4 soldats ça on a parlé là. La. la police mettez dominance, et chef gang vite l'homme. Monsieur, Gen problème? Monsieur, paniqué. yo dégénéré. La police Franchement. Ça y a fini avec vite l'homme parce que c'est chaque jour où t'en des trois soldats vite l'homme soit en bas ou bien mortellement blessé de inviter invité ou bien plus détail en dans vidéo ça non département la dans la commune l'éancou mesdames et messieurs et bien populations encore une fois fait on l'autre bot à côté avis à l'égémité divers en volant bèf en bas code à divers soldats dans base grand griff en dans ça vie qui au même mortellement blessé. Eh bien, soldat sa yo, se si n'a kiffé en pile problème, population de et et semente, bagay ça, pas faire encore kesyo pour bandit envahi et puis faire sa ouvrier. Fois sa, ou sa tout moun achete manchette, couline, mette la kayou, pi kwa ou et mato pour krasé tè bandi, moun nan, nan liakou yo de double, yon ben, même si la police febbre par rapport avec sa bandi a fait yo passe, ben yo même, yon papa prete bras y yon mete bagay nan me bandi yo. Théorie ancienne opposition sous gouvernement Jovenel Moïse, qu'on a pas une manifestation à gauche à droite, avec André Michel, Nenel Kassi, Chile Louis Dor et Jean mona tout le monde. Et bien, je dis à la Théorie, déclaré matin dans le journal première occasion, que c'est la l'a cherché. C'est la l'a cherché, c'est Timon l'a cherché et c'est Timon l'a continué de chercher qui donc. Tout n'est qui étaient dans l'opposition à Jovenel Jodia, tout n'a pouvoir qui doit lui-même, li, li pas fait zéro, eh bien, la entré coltou tout en manegio pour joindre dans Tim Angel. Et eh bien, l'autre information qui tremble le pays, c'est que Thyori Akterial Telis là, t'as pour l'acciton et tete nan gros chou là, parce que Thierry fait est eh bien, la relité, la justice, mesdames et messieurs, et c'est elle même qui pour descendre, vin juger avec lui en Haïti. Tout détail, retegar de la vidéo, n'a tout nek. Nous avons dit pour réponse à diverses malhonnêtes bandits qui veulent théoriser population et puis attaquer matériel la police avec point policier. Dans le cas d'opération, la capra possible sous tout pays. a dans dit pour réponse à divers sacs malhonnêtes bandio qui veulent théoriser population et puis attaquer matériel la police avec point policier possible. Diverses opérations déjà menées pour y veut démanteler tout réseau gang sous tout territoire national. Dans ce ça, plusieurs individus ont Bervis Servillus, Imelda Servillus, Ténor Seyus, Mario Joseph, Jefferson saint C'est nous ce qui dit Sayo, la police ensemble avec Paquet dans la ville Saint-Marc, il y mettre en bas code, le week-end qui s'est so passé dans un zone Yankou, département la Tibonite. Il Vidi Sayo, je vois l'antenne pour bandit grand griffent, dans le moment où la police a mené opération. Selon information, M. Vincent François, chef Paquet, Saint-Marc l'a communiqué, Mario Joseph, alias Pouchon, c'est une présumée bandit qui gémène trempé dans l'armée 6 policiers bandits savio t'es assassiné dans date 25 janvier qui saute passé à, dans cadre intervention. N'a pas rappelé, série station saillot suite à l'instruction commandant chef la France LB, passé à toute responsable juridiction policière pour mettre en branle diverses opérations pour contrer carré toute action gangio. Dans ce sens-là, divers changements commandant t'es opéré dans niveau direction départementale police-là, dans la, la Tibonite. Pour rendre plus efficace operatione ou commandement PNAS la renforcé. direction départementale la Nan le matériel ak équipement nécessaire pour continuer l'été contre gang sa vian. Voilà, là nous tournons justement c'est sur cette Bon et Franze Albelie même, qui ou elle confortable dans le poste Ces 7e, temps ou en monsieur avoué vidéo, ou en tout ça son ka Bon, nous rappelons comment ça, tout à a nous des fonds de poste Mais, nous faut nous fonds de bête nous mentir aussi La ou en tout pas nous avons musique, pour fonds faire travail là. Et faut qu'Aïtienne commence à apprendre le mot sacré les démissions. démission. faut que nous apprenions à commencer à démissionner. Ou même qui ont droit travail, ou qui 70 ans, 80 ans, faut qu'on capable comprendre pour dire, ah mon cher, bon me démissionner, bon mal prendre pour me quitter la jeunesse, prendre la relève. Il pas ça. Il pas ça. Mais effectivement, faut que nous mettons ça dans le vocabulaire, mesdames et messieurs, dans dossier retraite. Évidemment, pendant que nous parlons de justement l'insécurité, nous voyons justement, ben, nous parlons de sécurisation. Mais attention, ça va pas arrêter là. Nous te touché ça mais nous parler plus en profondeur dans le même cadre la police faut pas dire population cette fois-ci et eh bien c'est population qui passe à l'action et eh, la nul mesdames messieurs population paysan lui même il dit pas faut pas toucher bétli pas toucher bétli pas toucher pa touche tibefli frère. ou toucher eh, paysan et eh bien on va passer qui ça ça veut dire eh, la nul nous avaient plusieurs bandits également qui tombait Côté qui as laissé voler bœuf. Bon dossier ça, s'il vous plaît. Voilà, oui, bon dossier ça là, nous. Et bon dit que tu as laissé voler bœuf. Eh bien, dis-moi possible dans le dossier ça, côté population en population, pour y justement, blessé mortellement, pour m'aider, lâché. Et plus utilisé blessé mortellement lorsque c'est la police qui agit alors nous avons une population riveraine chez environ quatre individus qui au même été invovieux dans dans un fait voler et people, des taipisants et même voler des chevaux cabrits au niveau de la commune en coup et même population en la commune d'un coup qui au même été et fait dans quatre brigades nous brigades nous brigades de vigilance même quatre miliciens statutement déployés là et bien et au niveau de la commune d'un coup population même la société commencé comme des brigades et bien dans cadre quatre brigades brigade de surveillance qui formait, et bien, yo arrivaient justement et barré un groupe de divisions qui était avec eu, plusieurs bèvres, et bien, écoutez que, yo a à l'infinitif, en bas, en pile, coup de roche coup, coup de bâton, coup de... bon, y a eu, cest à tout le monde, je pas comment on sait, Ouais, voilà, exactement, et bien, c'est c'est certain, nous-mêmes, nous, connaissons on est paysans, j'allais toujours dire, Parler, pas laisser les bétail pas laisser les à le c'est tout nous, connaissons on est Haïti, bœuf L'Ogebeuf ou son millionnaire en dollars pour pas dire en goud, et n'absalé l'autre millionnaire, ça qui en bas et millionnaire mentalement, politiquement parlant. Oui, et, et, et là, nous nous a ligne Oui, on avance. Oui, nous avons dit, dans le cadre de la vigilance, qui commence là, à décréter ce qu'on appelle la vigilance, pour légitime défense, et bien, environ 4 individus passés en la flambes en bas, coute, roche, coute, manchette, et il y a une population au niveau de la commune Lancourt qui a fait bonne garde. Il e faut qu'on nous toujours, dans moins que 24 ans, environ 11 bandits jouent dans le monde, beaucoup de populations qui ont même, pendant des années jours, qui ont déterminé à mélanger avec la police, toujours au niveau des dossiers bandits qui Et, et, et nous ne nou, nou, pas tellement arrêtés au niveau de la commune Lancourt, nous ne pas au niveau de la commune Delmar pour que. Il y a environ quatre bandits, vite l'homme, qui arrivent, jouent la La police passait vite les balles, et nous avons une photo là, qui malheureusement nous pas pas que très horrible. Mais c'est pendant M. Sao et antenne, antenne vite l'homme qui est, même qui a des information qui ont fait kidnapper, ancien, qui a fait ancien sénateur, Gérard Jean-Jules, lui Gérard Jules, ancien sénateur, et pour nous, il la a un département de l'Estan, et nous, et encore une fois, Bandi qui tombait au niveau d'Elma 75, ça veut dire bandit qui arrivait la vie, environ 9 bandits aux environs de 24 ans, sans oublier, eh bien, environ 5 lotes la police arrêtée dans le département de la Kiboni, qui vient des implications dans le cadre de 6 policiers qui étaient mouillés dernières bon, passer. Ça veut dire, et en pile dans ben, ben, le ont commencé à jouer une arrestation, ça commence à jouer une langue quand même. Il y a un positif quand même, il y a des gens qui quand même, au fur et à mesure, au fur et à mesure, peu à l'oiseau le fait son nez quand même, il y a un tiré sur le sans qu'on ne pas attendre dans le cadre de l'insécurité. Il y a des handicaps, il n'y a pas arrêté. Et bon, l'autre côté, la population qui commençait à appliquer et la légitime défense que le ministre a demandé, pour a faire dans cadre de notre dernièrement, eh bien, quand même, quand même, il y a un espoir, mesdames, messieurs, par rapport à Jean-François Kessidiazon, même, là, déroulé dans le pays d'Haïti. Ah, et pendant qu'il n'a pas les ouais, je dis à la, c'est bandit net qui a tombé, mesdames, messieurs, c'est bandit net. Pendant qu'il pas a de ça, eh bien, nous après nous y un chauffeur camion, qu'il un chauffeur camion, bon côté pal, qui font belle action, mesdames, messieurs, dans même quatre bandits bandit qui perdit vieux. Chauffeur camion, ça, ça sont l'autre monde qui est capable de dire, monsieur, son héros, et pour action, ça qu'il commet là. Et qui s'allie et là, chauffeur camion, qui décide lui-même, la moi, pas venu la Kaili, et bien la voie de Bandi au plutôt. et qui s'est passé même Et bien, disons, nous la réforme nous connaissons, mesdames et messieurs, dans le cadre de détournement de camions de marchandises, nous fait très pratique pour les jours et bien nous, et y un chauffeur camion qui a traversé la route nationale numéro numéro deux A numéro ni au niveau e, des marins et pour à, pour ta bout ta le et pour à voir, répo, eh bien et plusieurs individus fait bonne gars écoutez que t'as essayé de tourner camion ça et sang bien nous ai chauffé là qui font coup de volant avions environ trois là ben eux arrivés perdus l'avion mais ce tapé c'est les amis que tu fais chauffé à virer t'as mal pris ça même si arrivé pour coup de volant là plus jeune dans individu ça arrive justement boîte de gauche et ben il fait pas tomate en bacau tou camion et quand même en pile de monde est considéré je fais ça comme un héros c'est qu'on volant et bien on a dit ça passer dans la plaine du cul de à hauteur de marin et pour et bien au niveau route nationale 102A qui est liée, Bon Repos à quoi des missions pour plus de précision donc nous avons fait ça qu'il est même arrivé quand même vite dépouillé à l'ambassadeur ça veut dire oui moment ça il est pas bon moi dix mais vu le bon site pour pouvoir se rencher de toi vu le bon la police arrêtée so et puis fils de toi ça veut dire et nous pendant pendant moment ça dans quatre brigades de vigilance même monde même monde les, et même monde et au niveau d'azon monde au niveau zone que les bandits ont attaqué dernièrement nous a parler et eh ben ouais, nous nous se fait répéter là après que l'on finisse et ici a fait bandit, e e, e, e e eh ben, a fait mal et n'a pas les zones solides non également et ben nous nous se programme se fait répéter par rapport, yo arrive une bataille là, nakad bandits ils ont qui attaquent yo et eh ben nous capab dit bandit quand même, population bien 600 100 se campé camper, plaît red red et s'il capable même pas oublier il y a quelques jours de cela, commissaires avaient essayé pas oublier qu'ils ont un travail impeccable, qu'ils se bouleversaient bandit d'un pays so, ça j'vous avais dit si nous dit si population campée est est si justement la police au mais que pas besoin de d'intervention, je que quand même pense que tombée, et quand même la bombe ils devant qu'on parce que monsieur depuis depuis le des exact qui commence à se depuis que aussi des découragements de a fait y a il y a pas Même même si gros pile même si vraiment, vraiment, y'a eu des munitions, mais quand même, les populations sont déterminées, eh bien, ça son, son travail qui va prendre un peu le temps pour qu'il t'a résoudre. Et surtout, mesdames, messieurs, si le gouvernement t'a utilisé, et messieurs, et FADHO, eh bien, ça a quand même un de temps. Mais cependant, plus le paix que est mal, il y a quelques petits coups de fil de la il y a quelques cas de cap tombé, et nous, on va rappeler, dans moins que 24 ans, 9 bandits bois de l'eau bouchot, et sans compter travail la police, la population, qui eux même mis mettre ensemble pour que qu'ils arrivent justement, frapper Bandi. Et il faut pas nous tout. Il faut pas nous tout, mesdames et messieurs. Mais quand plusieurs mauvais grains, plusieurs mauvais grains, ils commencent à découvrir dans la police, ça permet, et bien, et travail ça qui commence à aboutir avec des effets positifs par rapport avec Bandi qui a tombé, en plus, le monde commence quand même. Pas de bravo, Jimmy. Voilà et après tout ça mesdames et messieurs quand même euh, moi-même personnellement euh, je trouve les paysans au très brave paysans ça très très brave mesdames et messieurs pour pas dire parce que on dit nous connaissons que bandits ça au monsieur ça au charger série des gros âmes dans Mayo et puis pour eux le cramper face avec group gang ça parce que monsieur est sorti pour voler les bœufs yo monsieur est sorti pour voler les vieux vieux vie, choalio vieux bouricio et bien population dit eux même j'en le passé le passé donc, nous précisons, elle a annoncé plusieurs, c'est pas un grand bandit qui s'est simplement tombé, mesdames, et messieurs. C'est pas un grand simplement mourir Donc, quand même, ça prend un dépassement de soi. Les n'ont pas les. Oui, en question. Ou quand répondre ou quand elle répond. Oui. Politiquement, je veux dire, qui vous vous situer. Oh, politiquement, on a cherché à manger. Ah, et même, j'ai un peu de cherché à manger. Ah, vous, moi, si. Bah, moi, si. Mais, bah, je tout le monde a pu voir. Combien, ok, combien, qui est dans l'opposition, La t'as dit, ah, bah, je venais. moi, par exemple, Steven Benoît mais. Rémi qui si je venais là après, il y a eu jour qui n'a résolu. c'est qui a pas menti. Tout le monde est mangé à là. Tout monde a mis ses pieds là. Il n'a pas mis menti. Moi, je suis manger avec un qui est dans la rue. tout le monde. Métanel Rémi, tout monde à là. Ah, qui menti pour là Il a parlé du pays même. Bon, pourquoi il pays? là est Bon, <laughs> mais tout <laughs> n'est grand défi. Et qui est-ce qui na au colis Tout le monde en bouvard en bachal. Aïe, aïe, aïe. Mais quand on nous voulons comprendre, ne pas là. Nous venons ouais. En tout cas, moi, je m'apparais. Il faut tout le monde, Tout le monde paraît, à bon autre moi-même. Si vous avez deux, trois, je faire association. Association à bon autre Je dois vivre. Je dois vivre. Parce que tout, là, je problème est sécurité, il faut le résoudre. Il le résoudre. le résoudre. faut le Il ah, mais ah. moi, c'est un ma... Non, oui. pour moi, c'est parce que moi, tout le monde a cherché. Oh. Mon avec TRL Télus, qui était fait au niveau troisième. Côté que, je me suis dit, monsieur, voler le téléphone, m'a dit encore une fois, je suis dit, rapport suis dit, je suis dit, je suis dit, dit, je moins le monsieur suis dit, je je suis dit, je suis avant, il était en sommation. Et nous répondait pour d'abord. Il, il, il a va citation. Qu parce que ils vont citation. Parce que la citation, il, il le 13. Parce que l'on cite si mon correctionnel, Il y a 3 jours francs, 5 jours ordinaires. Mm -hmm. Parce que je dis que je vais devant devant tribunal. Ah, et parce, que, dans, parce que dans la citation, il voue, 3 jours francs. Il, il le 13. le à 15. Mm -hmm. Ça veut dire 3 jours francs, c'est jeudi à, 5 jours ordinaires. Je vais paraître, paraître, je vais faire lâche. Il était voilé dans le bureau où il a accompagné mon travail. C'est le directeur en personne qui était recevoir, la Laguerre. Et il m'a pas... c'est ça qu'il faut venir avec une uniforme bureau Non, c'est dans le de travail. Moi, je suis C'est dans le de travail pour accompagner avocat. ou là vais d'abord avec avocat. Et pour me dire, M. c'est ça qui est un problème. C'est parce que Trielle a dit pour me dédommager 10 millions de goudres. M. N'a pas ça comme journaliste. Il a gardé le travail pour peuple. Et me pense que... Je veux dire, ça a mon problème tout dans dossier. parce que moi, j'essaie de goûter. je ne pas Non, bien. Je attaquer Même toujours dit, il y a m'ont donné évidence toujours qui avait même déclaration que le vol le téléphone. téléphone non ma prédis il m'pas pas dire dit juge là m'pas pas il a fait rapport bah juge ah, ah. et le système correctionnel m'a présenté oh. ça ça m'a prédis il il oh. me dégait à dire avocat mieux pas voulait comme si m'braille avec tout mon lima daté parce que moi il m'a daté avocat qui vient là derrière mettre un élève mettre blanco m'pas parle pas avec avocat faut personnel à personne le tribunal correctionnel, là, il que moi-même. C'est pas C'est obligation, parce que, à mon oui. À c'est avec vos On va déjà, avocat mieux, qui vient mettre juste les gens, mettre simogène, on avocat plus de 12 avocats. Maintenant, des Si vous voulez si vous veut voir, c'est c'est juste nexodo, et puis mettre juste m'apparait en personne parce que m'barvle et on m'ont dit ah m'ah non m'a appelé depuis neuf hein notre tribunal de première instance là pour me tendre le telus et nous étions avec la justice on n'est pas venu non m'ah non c'est ça fait m'apparaître dire toi tu as été recevoir pour me dire oui moi je mais mais dix millions d'€ si quelqu'un fait un équipement de Monsieur plaisir dix goud d'€ c'est un yo telus t'as besoin pile bas pour le pays mais dans la loi ça ou le code pénal article 313 là il dit, il a bah, il a dit, il a dit, il citation dit, il a dit, il avant dit, il a dit, il comme dit, il il a dit, il il a dit, il a il a dit, il il a on l'était, il est, nous, nos mouvement avant de partir. je dis oui, à ma, beso là, bon, quelqu'un, information sur les son, son, n'est que troisième, oui. M'dis-comment, m'ba, comprenne. Ah, faut, là, j'ai vraiment, n'est-ce pas, viré. M'sieur, t'es, y'a, m'sieur, m'ba, car tout Et puis, laissez-moi, avec t'es, le, non, t'es bif. Parce que, depuis, n'a, g'a pas acheter, un mille gouda, deux mille goudes, les vines, n'ont problème avant. Mais, côté intestin dans oh, parce qu'il pensait, c'est tout, on est caché avec le combat américain. C'est tout, on est caché comme chinois, c'est tout le monde caché comme tout le monde. dit, non, c'est petit, troisième. Non, non. c'est toujours le même. Même l'autre dit, il dit, il c'est il même. il le Non, même Non, Non, même <loi> te <laughs> -le -de. E lem de dit, dit, dit, je dis, je pense qu'il faut l'autre. C'est vrai, je pas e tout. Je suis pour me détruire. Je répondre au cabinet. Je vais prendre tout avocat. L'avocat m'a placé. Et je vais encore une fois que -kè juge. Je vais moi, on a pour parler et Je personne ne m'a Je vais bon, que pour d'abord. Et s'il pas là, je vais répondre juge à parole réponsif. Je dire que je ne vais pas juge avec mon Non on a fait un guerrier Johnny Ferdinand et la John loi parce que la loi va kom... comme ben, la loi va ben. mais la loi tout soit sur le marché la loi dit mais comment vous répondre ni tout il je personne il est bon trois jours francs m'a parole et me féliciter tout emploi à immigration syndicat au camp avec tout président syndicat sous ses roches et Vice-président, Isaac, Elise, tout staffio, et me félicite de côté ma travail tout. tout emploi et immigration, oui, là-bas, jusqu'en parrain Mais en parlant de ça, tout, faut me féliciter pour tous les garçons, qui font bagarre, les critiques-là, nous deals, mais là, ils font le domaine immigration, comme on Qui c'est M. Michel, il y a qui chita avec toute responsable immigration, toute responsable intérieur qui m'a dit, faut qu'il mm, y ait mm, plusieurs immigrations. Ce qui base, ça, ok, qui titre? Quand même, ça artifiste. Non non, non, non, non, non, Michel toujours dit, il va y avoir de job dans le pouvoir. Mais hier, il va faire un fonctionnement. Il y a bon, des de de de responsables. Pas de problème. Bon, il y a comme zombie premier ministre. Sauf que hier, il y a, a tout responsable. Si maintenant il paraît tout colle, qu'il paraît tout colle Si c'est son grand conseiller au niveau de la primature, ok. Si c'est pas de parole pouvoir, ok. Si c'est aux fonctionnaires, fonctionnaire, ok, que tout le monde connaît. Mais maintenant, il dit, a pas dans le pouvoir pouvoir, ben qui avec de, des agents publics ou des fonctionnaires bon, a dit encore les responsable ministère intérieur en personne Il ma il a été dans les même gens, ont dans les, les, les, les, les, les bon, si il a été mandaté, bon, bah par par les qui yes, le ministre je le suppose avec responsable, <laughs> c'est à féliciter les critiques à à mais nous avons des qui vais Michel par tout de Allons Je vais mm. ah. même féliciter Nakatsa, même féliciter tout emploi, spécialement pour la livraison de l'Amao. Mm. Christophe, tout mon chef de tout emploi à immigration net, qui dès le matin très été entré, qui est avec. il m'a dit, il m'a pas il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a il et contre, à renouveler, moi là pour septembre 2023, toutes les affectations, okay. via le directeur général à Mosé mais d'où s'est le bon job Et okay. okay. e. pour job, ça, travail. Il de Il ma a de travail. Il Il de Il Il travail. de Il de, jour. de... Mal de et on avec ma travail mais c'est travail je suis toujours là de 8 à 4 mm. et qui dit tu as tout qui pas là la son même avec cousin seul qui vient qui faire mon passeport et qui la guerre sont tout un travail c'est féliciter par la gap la gaffe, pour féliciter ça même même comme employé côté service ils et pour peuple ils pour ça les bien du bien féliciter Jean René là qui a capturé avec là qui dit on l'a qui Tati catégorial madame Chantal Masena toute staff la net en général c'est un bon chercheur qui dit si théorie si dit l'étudiant droit faut que le connaît le monde qui citer capable e, représenter avec avocat sans lui pas besoin présent non on bajamski gilbert oui bajam dit pas besoin présent non mais moi même la loi bo, doit tout pou pour hmm. répondre pour réponsif moi m'a répondre pour réponsif il y a un mec là par exemple metanel rémi fait là, je fais tout le temps dans l'air à ma avec Joseph après elle vient à vous Mais les avocats. Les avocats. Les avocats. Voilà. L'autre, M. Blanco. mettre Blanco, Joseph, vous Voilà. OK. les avocats avocat. C'est ça je son cobla fait avec là Même pas en face, c'est un frère. Mais son je batte à avocat. Il connaît avocat mettre du Mettre jeune, staff avocat. le faire. Mais après, pour réponse. Je ne En tout cas, il ne faut pas confondre M. qui est avocat avec les Il Mais non, il est militant. Parce que lui dit l'industrie humaine, il faut tout le faut pas toute tout ce a fait droit ou soit ce qu'il a fait job sur côté Parce que l'industrie humaine, là pour le ça puis sac plus faible. Et ça, faut pas toute tout si M. Tanelemi a un job ou soit ce qu'il ah mais ben, elle pas avocat encore. Bon, oh, non. pas militer. Non, qu avocat? Milité. Mm. La ah, ou qu'avocat, militer. Est hein? ah, mais est-ce qu'elle a fait un job Non, non, c'est citoyen. Mais, mais c'est comme avocate, il il avocate elle là, pas ça. Hein? Ça peut bien pas rester <rire> est-ce que, est que avocate tu guille là, Résumé, <rire> assume. Eh. Hein?